Le Azolift, c'est l'association du artman standard avec des algos de phase retrieval appliqués à l'échelle de chaque microlentille. Et pour faire tourner ça très vite, on a des algos super optimisés. Alors pourquoi ça Ça augmente la résolution d'un Shackartman standard. Le Shack artman standard approxime le front devant chaque micro microlentille à un tilt. En utilisant la forme de l'attache et les algos de phase retrieval, on retrouve la forme du front d'onde devant chaque micro-lentille avec une information beaucoup plus riche que juste un tilt. Et ça, évidemment, ça augmente de façon drastique la résolution du chaque arme. Je vais maintenant vous faire une démonstration du Aso Lift 272 en live. Pour ça, j'ai monté un petit banc qui intègre un SLM sur lequel j'avais appliqué des hologrammes de phase. Ce SLM est éclairé par un diode laser monomode fibré. La lumière est collimatée par cette lentille-là, réfléchie par le SLM et le azo 272 analyse le front. La première image que j'ai choisi de vous montrer, c'est une image de lumière de Siemens qui est classiquement utilisée pour voir justement la résolution spatiale. Et euh, voici le résultat en Shack-Hartmann standard. La résolution est limitée à la matrice de micro lentille. J'active maintenant la reconstruction Lift et on voit une augmentation évidente de la résolution spatiale. Les bords de, de la mire sont beaucoup plus nets et on va beaucoup plus loin au niveau du centre de l'image. La deuxième image que j'ai choisi de vous montrer maintenant, c'est une image naturelle. L'intérêt des images naturelles, c'est qu'elles possèdent à peu près toutes les fréquences spatiales. L'image que j'ai choisie, c'est un singe. J'applique cette image en tant qu'hologramme de phase avec le SLM et voici le résultat en Schackertmann standard. Là encore, on est limité à la taille de la matrice de micro-lentilles. J'active maintenant la reconstruction LIFT et voici l'image obtenue. On voit de façon évidente une augmentation incroyable de la résolution spatiale. Je vous ai fait la démonstration avec le ASO LIFT 272, 272 par 200 points de résolution, et je voudrais maintenant vous présenter son grand frère, le ASO. Lift 680, 680 par 500 points de résolution. Le maximum de résolution qu'on peut trouver avec un système Shack-Hartmann. Comme tous nos oiseaux, ce système est compatible du Airflex 2 ici présent qui permet de faire de la caractérisation de miroir concave ou d'objectifs en termes d'aberration ou de FTM, en axis et off axis. Et évidemment, l'ensemble de ces deux systèmes sont compatibles du Airflex LA qui permet de faire l'ensemble des applications de type interferométrique fil. On a, comme pour les autres ASO, un système de repositionnement magnétique qui assure un repositionnement parfait, du ASO sur le Airflex 2 et du Airflex 2 sur le Airflex LA. Et tout ça, ça nous fait le couteau suisse de l'optique.